Salut les astros, comment vous allez bien aujourd'hui Alors aujourd'hui, bah, écoutez, on va faire un petit tour en ciel profond avec euh, bah, la lunette euh, AR8640 euh, Messier de chez Bresseur On va aller voir la galaxie M51, ouais, la galaxie du tourbillon. Alors ne perdons pas de temps, direction la constellation des chiens de chasse Canes Venatici. Alors c'est une toute toute toute petite euh, constellation de la grande ours alors pour les terriens et les terriennes de l'hémisphère nord c'est donc une constellation circumpolaire et donc visible toute l'année vous trouverez les chiens de chasse très simplement en regardant en direction de la grande ours voilà vous regardez le manche vous savez le manche de la poêle à frire c'est juste à côté vous prenez la première étoile c'est juste à côté un petit peu à l'ouest à vrai dire bah, la constellation des Chiens c'est une constellation qui n'est pas vraiment, vraiment euh, très brillante. Elle est plutôt très discrète, je dirais même. Euh, on l'identifie en général grâce à deux étoiles uniquement. Euh, ces étoiles majeures, Alpha et Beta. Hein. Deux étoiles vraiment très, très pâles. Donc, cette constellation a été créée de toutes pièces et désignée par l'astronome Johannes Evedus euh, au XVIIe siècle. Hein. Donc, c'était pour boucher un, un trou dans euh, la Grande Ourse, hein, à l'ouest de la Grande Ourse. Donc l'étoile Alpha reçut le nom de Chara, hein, le premier des chiens du Bouvier, et Beta fut nommé donc Astérion. Mais voilà, en astronomie, rien n'est simple. La Société Royale d'Astronomie, Société Savante Britannique, euh, viendra fracasser cette belle constellation créée par Evelius en l'honneur euh, du roi Charles II d'Angleterre. L'étoile Chara, donc Alpha, l'étoile la plus brillante des chiens de chasse, fut rebaptisée Cor Coralie. Cor Coralie, ça veut dire le cœur de Charles, voilà, Charles d'Angleterre. Alors, comme il était impensable, en fait, que le premier des chiens de chasse euh, du Bouvier, donc Chara, disparaisse ainsi euh, de, euh, du, du, de la voûte céleste, eh bien Astérion, le deuxième chien, fut sacrifié et prit le nom de Chara à la place. Voilà. Donc, pour moi, c'est un non-sens euh, total, puisque pour moi, les deux chiens du Bouvier resteront toujours Chara et Astérion et non pas euh, Charles II d'Angleterre et, et, et Chara. Enfin, voilà, c'est pas un chien, roi oh, Charles. Allez, on va s'intéresser maintenant à M51, la galaxie du tourbillon, et les anglo-saxons l'appellent The Whirlpool Galaxy. Voilà, c'est la traduction. Donc, c'est une galaxie spirale euh, régulière, massive d'environ à peu près 100 000 lumière. Elle est accompagnée d'une toute petite galaxie euh, satellite euh, irrégulière, M51b. Ces deux galaxies sont assez particulières parce que elles sont liées toutes les deux par un pont de marée, euh, donc un, un pont de marée riche en, en poussière et en gaz. Euh, voilà, C'est euh, ce qu'on appelle un couple de galaxies en interaction. Et M51 et M51b sont deux galaxies qui sont rentrées en collision il y a plusieurs Maintenant, plusieurs millions d'années. Hein, voilà. C'est en 1773 hein, que le très célèbre Charles Messier découvre M51. Hein, il ne voit dans sa lunette à ce moment-là qu'un très faible halo de lumière grisâtre. Hein, pas grand-chose, hein, franchement. Hein, C'est un peu ce qu'on va d'ailleurs voir dans euh, la 80 mm. Hein. Un peu plus tard, vers 1781, il s'est à peu près passé 8 années. L'astronome français Pierre Méchain va également observer M51. Et il va découvrir sa compagne M51B. Et oui. Il faudra cependant attendre 64 ans de plus pour que Lord Ross, un, un astronome euh, qui a fait construire un grand Léviathan, un télescope gigantesque, dans sa propriété en Angleterre, va découvrir eh bien, la structure spiralée de M51 et va dessiner les deux galaxies telles qu'on les voit aujourd'hui, maintenant, dans nos instruments. C'est donc en l'honneur de ces quatre grands hommes, Evelius, Messier, Méchain et Ross, que je vais pointer ma lunette vers la galaxie du Tourbillon. Allez, c'est parti Alors d'abord D'abord euh, je me repère en visuel puis je vais dégrossir la zone d'observation et eh bien hop ou jumelle. Et, oui. hop. et euh, donc enfin une fois que j'ai bien situé ma zone, euh, je vais braquer euh, ma lunette munie d'un oculaire de faible grossissement hein, pour pouvoir avoir un champ le plus large possible, donc ce sera un 32 mm en ce qui me concerne pour trouver ma cible. Pour la trouver facilement, j'ai un petit truc. Vous prenez la première étoile du manche de la casserole de la grande ours. Hein, vous la voyez Vous allez prendre ensuite les deux étoiles des chiens de chasse, donc euh, Chara et Astérion, hein, ou Corcoralie et Chara, comme vous voulez. Vous allez donc euh, prendre le milieu de ce segment et vous allez relier, donc créer un autre segment qui va relier euh, eh bien euh, la première étoile de la grande ours, hein, du manche de la poêle à frire de la grande ours. Et puis, à peu près, en partant donc de l'étoile de la grande ours, vous allez faire un quart du segment et vous allez juste un petit peu au-dessus, tomber sur M51. Voilà. Alors, autant vous dire que j'ai galéré un petit peu. Hein. Donc, M51 est vraiment très, très, très, très, très pâle. Je suis passé dessus plusieurs fois sans m'en rendre compte. Mais après une bonne vingtaine de minutes, j'ai fini par distinguer une tache floue un peu plus grisâtre que le fond du ciel. Alors, Voilà. Elle est calée maintenant dans le champ de l'oculaire. Je l'observe longuement en vision décalée. Je monte et je descends en grossissement, hein, donc 32, 25 et 20 mm. Et après, je redescends hein, pour apprécier sa lumière à l'oculaire. Je décide de rester sur un 32 mm pour réaliser mon dessin. C'est beaucoup plus pratique, on a beaucoup plus d'informations. Comme d'habitude, eh je vais commencer par placer les étoiles les plus fortes en premier. Donc il est impératif de fixer ces étoiles en, en se basant sur des, euh, des formes géométriques euh, simples. Puis ensuite les étoiles faibles. Enfin, je vais expérimenter une nouvelle technique de dessin en utilisant un pinceau et de la poudre de craie de pastel blanche pour poser M51 et M51B. Donc c'est une opération délicate à réaliser en lumière rouge, hein, parce qu'on a tendance, hein, je m'en suis aperçu, à poudrer un petit peu trop avec le pinceau pour pouvoir voir quelque chose. Hein, parce que la lumière rouge, euh, franchement, ça noie un peu les détails. Donc, mais, je vous rassure, rien de grave, une fois l'observation terminée et en lumière blanche, eh bien, je pourrai rectifier certains détails. Mais il faudra le faire très, très, très vite, hein, donc immédiatement, tant que la mémoire de l'observation est encore fraîche, en fait. Hein. Pour les retouches, je vais utiliser ma gomme mit tout simplement. Voilà les amis, je vais vous laisser avec M51 et M51B. Euh, avec un instrument de euh, inférieur à 150 mm, eh bien, voilà ce que vous allez pouvoir voir, hein, pas plus. Avec un 150 ou 200 mm, eh bien, les bras spiraux vont commencer à apparaître, faiblement, on va les deviner plus qu'on va, va les voir, ainsi que le pont de matière, hein, on, va, on va vraiment le deviner, avec un instrument de 300 mm et plus, alors là, le pont de matière est clairement visible. Voilà. Alors, bonne observation, à hein, mes amis, si vous décidez de faire un petit tour dans les chiens de chasse. Allez, à bientôt